BFM Business, intégral placement, 100% placement. C'est une autre question que vous êtes nombreux à nous poser. Est-ce que les marchés sont attractifs au cours actuel Est-ce qu'il faut essayer d'y réinvestir ou pas D'apprendre à y investir aussi et si oui, comment faire On va essayer de vous apporter une méthode, une recette. Allez, un mode d'emploi pour investir en bourse avec Guillaume Pierre, le président cofondateur de Nalo. Bonjour à vous et, merci de vous être rendu disponible pour nos auditeurs, téléspectateurs, pour les particuliers qui peuvent en effet s'interroger par, par rapport aux au marchés financiers et à leur potentiel. La première question, et ils sont nombreux à nous la poser d'ailleurs cette question, c'est la suivante. Est-ce qu'il faut vendre Après la chute des marchés euh, depuis maintenant plusieurs semaines, oui, il y a eu un petit rebond la semaine dernière, mais voilà, est-ce qu'il faut vendre sur les niveaux actuels Quel est votre conseil bon, là, Les marchés sont extrêmement volatiles et, et de toute façon, euh, qu'on soit professionnel ou particulier, on sera toujours en retard par rapport au marché. Donc, euh, vendre maintenant, et vous l'avez dit, il y, a, il y a un rebond, donc euh, la question est peut-être moins pertinente maintenant, mais elle peut se reposer dans quelques semaines, on, on, on ne sait pas. Ce serait cristalliser des pertes euh, et très certainement être en retard aussi pour le rebond qui suivra. Euh, je pense que c'est important de se rappeler que le, les fluctuations à court terme euh, ne sont que du bruit quand on a une stratégie d'investissement, et notamment à long terme, il faut essayer de prendre du recul par rapport à ce qui se passe au quotidien. Il y a, il y a, en quelque sorte, on est payé pour cette volatilité. Quand on place son argent sur des longues périodes, il faut tenir, il ne faut surtout pas vendre. Exactement. Enjamber les phases de baisse, les phases de crise pour justement essayer d'éviter d'avoir à, à subir une perte réelle. Si vous vendez maintenant, vous subirez la perte. Au contraire, est-ce que c'est le bon moment pour investir en se disant ben voilà, les marchés ont bien reculé, ils ont commencé à remonter, ça veut dire qu'il y, y a du potentiel et que les marchés sont attractifs c'est un petit peu la question corollaire. En, en réalité, personne ne sait prédire l'avenir avec une, une certitude. Alors, chacun y va de son point de vue. Euh, alors, si on observe purement sur un plan statistique, effectivement, euh, des pertes de 20-30% en quelques jours ou quelques semaines, c'est assez rare. Donc, euh, sur un plan purement statistique, le point d'entrée, il n'est pas inintéressant. Euh, après, je pense que c'est intéressant de regarder euh, ce qui se passe sur, sur de très très longues périodes et, et effectivement très souvent on voit des rebonds assez rapides par rapport à, à, à ce type de pertes euh, mais je, je répète ma première phrase en fait on ne sait pas prédit à l'avenir donc nous notre préconisation c'est toujours de dire si vous aviez des liquidités que de toute façon vous auriez investi c'est certainement pas un mauvais moment euh, mais il ne faut pas les jouer en bourse c'est à dire que ce n'est pas la roulette russe il ne faut pas se dire qu'on va prendre des hypothèques ou euh, aller récupérer des liquidités dont on aurait besoin pour essayer de faire un coup. Ça ne serait pas une bonne idée. Bon, et ça signifie que la meilleure question à se poser, plutôt que quand investir, c'est comment investir Comment faire Quel est le mode d'emploi si je choisis de prendre mon risque Oui, tout à fait. Je pense que plutôt que de se dire bah, j'ai de l'argent et puis bon, bah, je vais le placer sans trop me poser de questions, c'est important de comprendre l'horizon de placement. Euh, si on épargne pour sa retraite sur un exemple de 30 ans, on n'a pas le même objectif que, euh, je ne sais pas, par exemple, changer d'appartement dans quelques années ou préparer les études d'enfants qui sont jeunes et qui veulent faire des études supérieures dans une dizaine ou une quinzaine d'années. L'horizon de placement, c'est tout. C'est-à-dire que si vous pouvez prendre, euh, si vous avez beaucoup de temps, comme l'histoire nous montre que structurellement les marchés sont haussiers, à ce moment-là, il faut, il faut jouer les marchés, c'est-à-dire que vous devez prendre beaucoup de risques parce que vous allez profiter de cette tendance sur la longue période. Si vous avez des objectifs qui sont très court terme, vous êtes beaucoup plus vulnérable face à des fluctuations court terme, comme on le voit aujourd'hui. Donc. Comment investir En fait, la, la bonne chose à faire, c'est d'abord de se demander à quoi va servir cet argent plus tard. Ça, c'est la première question à se poser. Et on voilà. entend souvent que quand, il faut, quand on investit en bourse, quand on choisit, oui, de renforcer la bourse dans son patrimoine, dans son allocation, il faut le faire très progressivement pour justement, malgré tout, lisser le risque, ne pas tout mettre d'un coup sur les marchés, mais y aller progressivement à travers des, des ordres automatiques chaque mois un oui. peu, plutôt que tout d'un coup. Est-ce que vous, vous, vous, vous diriez que c'est une bonne idée ou au contraire de... voilà. hmm. Pardon, je vous interromps. Je vais vous donner une réponse qui est contre-intuitive. On, on, on pense que ce n'est pas une bonne chose. Ah. Euh, il faut distinguer. Alors, chez, chez Nalo, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, biais comportementaux, tout ce qui est science cognitive. Le fait de lisser son investissement dans le temps, ça n'importe qu'une chose, c'est de limiter le stress par rapport à une mauvaise entrée éventuelle dans les marchés. Mais comme je le disais, structurellement, les marchés sont haussiers, et les, les études académiques le montrent. La meilleure façon de placer son argent encore une fois, à partir du moment où c'est de l'argent qu'on comptait placer, c'est de tout mettre d'un coup. Et pourquoi Parce que, encore une fois, les marchés sont haussiers. Donc statistiquement, si vous lissez votre investissement dans le temps, en fait, vous perdez de la performance. Et plus vous lissez sur une longue période, plus vous perdez potentiellement de la performance. Donc lisser son investissement, c'est une préconisation pour être moins stressé quand on est... Euh euh, justement, un peu inquiet avec la volatilité. Mais en réalité, sur un plan purement de performance, le mieux, c'est de tout placer tout de suite sur un, sur un plan statistique. Alors là, vous, vous allez vraiment à revers de tout ce qu'on entend partout. La plupart des conseillers en gestion de patrimoine disent « si vous investissez en bourse, allez-y allez progressivement », vous vous dites « non, mettez oui. tout d'un coup, comme ça, vous aurez l'essentiel de la performance ». Mais, mais, ça, mais ça, en même ça, temps, on aura tout le risque. On aura pris tout le risque aussi. Ça n'est pas incohérent avec ce que je vous ai donné à, à la question précédente. C'est-à-dire que si vous avez fait le travail de bien segmenter votre patrimoine en divers, différents horizons, vous avez des allocations d'actifs, donc des portefeuilles qui seront avec des risques différents. Le, le, un portefeuille retraite sera très risqué, un portefeuille pour acheter un appartement dans deux ans ne le sera pas du tout, une, une épargne de précaution de la même façon ne sera pas du tout risqué. Euh, une fois que vous avez fait ce travail-là, à ce moment-là, vous avez calibré correctement votre risque. Donc le point d'entrée, vous ne pouvez pas le prédire, hein. vous avez du risque à la baisse comme à la hausse sur votre point d'entrée. Donc euh, ce, cette décision, on n'en sait rien. Donc en quelque sorte, c'est toujours le bon moment. Euh, une fois qu'on a, qu a bien calibré les choses, il faut y aller. Bon, il faut y aller pour le coup en diversifiant quand même euh, les valeurs dans lesquelles on investit, pas tout mettre sur un seul titre, on est bien d'accord C'est voilà. là, là qu'il faut diversifier Exactement, et en l'occurrence, euh, ce qu'on qu fait chez nous, c'est vraiment de diversifier au maximum sur euh, l'ensemble des classes d'actifs qui existent euh, pour un particulier, que ce soit euh, les actions sur un plan mondial, mais aussi des obligations. Un particulier, en fonction de son véhicule d'investissement, peut même imaginer faire du pride equity. Évidemment, il y a aussi le fonds euro, mais qui, depuis quelques années, commence à être à la peine. L'important, quand on investit, c'est vraiment d'utiliser au maximum tous les outils dont on dispose. Et quand on fait des allocations d'actifs, notre approche n'est pas de dire, en ce moment, on va privilégier tel ou tel secteur, vraiment c'est d'aller chercher les actions américaines, les actions émergentes, asiatiques, européennes, la même chose sur la dette, euh, qu'elle soit de la dette corporate ou euh, de la dette d'État, c'est vraiment de balayer le plus largement possible et ensuite de faire des sous-compartiments si on veut des poches très risquées pour le long terme et des poches moins risquées pour le court terme. Et alors si on, si on apporte des idées concrètes à nos auditeurs et téléspectateurs, des idées de valeurs, de secteurs d'avenir, pour les aider à diversifier justement le portefeuille, leur portefeuille, on, on les oriente vers quoi, là vers quelle valeur, quel secteur Alors justement, moi ce n'est pas un conseil que je vais préconiser, je ne vais pas vous parler d'une valeur précise ou d'une région précise, je pense que c'est important de refaire une étude de son portefeuille et de se demander si... si euh, d dire les grandes masses qu'on a dans ce portefeuille correspondent à ce qui est disponible dans le marché. Donc par exemple, les États-Unis représentant à peu près 50% des actifs dans le monde, ça ne me semble pas incohérent qu'ils euh, représentent une part conséquente d'un portefeuille. Euh, ensuite, euh, pareil, l'Europe, euh, le Stoxx euh, le Europe 600 par exemple, devrait représenter, je sais pas, 20-30% du portefeuille. Euh, la caricature, c'est de se dire bon ben est-ce que je me concentre sur le CAC 40 et, et dans le CAC 40 est-ce que je vais prendre euh, une une valeur plus que l'autre En réalité, le CAC 40, pour pour euh, répondre à votre question différemment, c'est un mauvais indice dans le sens où il ne représente que que 40 valeurs. À partir du moment où on cherche à faire de la diversification, euh, ce qui est notre notre approche, hein. donc on va beaucoup plus préconiser du S&P 500, du Stocks Europe 600 ou, ou des, des indices qui en fait, en une ligne dans votre portefeuille, vont tout de suite vous apporter une diversification sur des centaines d'entreprises. De, Ça, c'est pour ceux qui souhaitent investir euh, directement. Euh, bien sûr, on peut le faire aussi, aussi à travers des fonds, des fonds de gestion active ou de gestion passive, oui. ce qu'on appelle les, les ETF, oui. les fonds indiciels. Là-dessus, quelle est votre recommandation plutôt gestion active pour battre le marché ou les ETF pour être sûr de ne pas faire pire que le marché Oui, alors vous le savez, Nalo, on a un discours qui est un petit peu différent de, du marché classique. Euh, les études SPIVA, et j'invite les auditeurs à, à aller se documenter euh, sur ces études. Uh -huh. ces études, montrent que dans la grande majorité des cas, et d'autant plus sur longue période, la gestion active ne porte pas ses fruits. C'est extrêmement difficile dans le monde moderne, avec de la fibre optique, avec des armées de gérants plus formés les uns que les autres, et avec une information qui circule de façon instantanée dans les places boursières, c'est extrêmement difficile de faire des coups et de battre les marchés, même quand on est professionnel. C'est un petit peu la roulette de, de choisir toujours le bon cheval sur des, des, des longues périodes, sur 5-10 ans. Euh, les, et et je, je parle des frais. Les frais, c'est de la performance négative avec une probabilité de 100%, tout simplement. Donc c'est beaucoup plus compliqué de créer de la performance quand on a des frais. Et c'est là où les ETF, hein, les trackers, apportent beaucoup de valeur ajoutée, puisqu'ils sont comme je l'ai dit, diversifiant, et ils sont 5 à 10 fois moins chers en termes de frais annuels par rapport à un OPCVM classique, par rapport à la gestion active. Donc un, un, un particulier qui est à la recherche de diversification efficace, il, il vaudra mieux aller chercher de l'ETF puisque la, le, le rendement risque-performance frais est beaucoup plus optimal. Bon, et quelle enveloppe fiscale choisir quand on investit en bourse On sait que l'immobilier est encore lourdement imposé. La bourse, l'investissement dans les entreprises, beaucoup moins désormais, grâce à l'impôt forfaitaire unique, la flat tax à 30%. Mais est-ce qu'il y a des enveloppes fiscales, malgré tout, encore plus intéressantes dans cet univers bourse alors, il y a les, les enveloppes classiques que hein. je, je vais citer, l'assurance-vie, le, le PEA, le compte titre, on peut parler du PER aussi suite à la loi Pacte. Ouais. Euh, toujours dans notre logique à nous de diversification maximale, euh, c'est important d'avoir des, des, des, des véhicules d'investissement, euh, des enveloppes fiscales qui permettent d'avoir un maximum de classes d'actifs à l'intérieur. Euh, Aujourd'hui, je pense que l'assurance-vie répond au mieux à ce besoin, puisqu'on peut avoir des produits de dette. Euh, librement beaucoup plus que le PER par exemple, euh, des produits euh, d'action, certains assureurs proposent même des poches euh, alternatives de, de, de, de financement participatif, de, de, de, de private equity par exemple, euh, et de, des produits immobiliers aussi. Donc l'assurance vie pour moi est le, le véhicule qui permet de diversifier vraiment au maximum. Le PER je pense est quelque chose d'extrêmement prometteur euh, dans le marché français, notamment pour les projets long terme, puisque les avantages fiscaux sont extrêmement intéressants. On est un petit peu attentiste puisque les offres aujourd'hui peuvent être très chères. Justement, certains assureurs en profitent pour recharger la barque en termes de frais puisque c'est quelque chose de nouveau. Mais malgré tout, je pense que le PER a un très bon avenir devant lui. Je conseille fortement l'observation de cette poche-là. Et puis, le PEA, évidemment, mais le PEA étant fiscalement intéressant, mais en théorie euh, limité aux actions européennes et, et de toute vrai. façon assez, assez, assez bloqué euh, quand il s'agit de rajouter des, des éléments de dette ou autre. Guillaume Pierre, le président et cofondateur de, de Nalo. Voilà quelques idées pratiques pour euh, investir en bourse. Pourquoi pas, si vous le souhaitez, avec euh, derrière vous, euh, Guillaume, on l'a repéré, hein, ce phare, tout un symbole, bien sûr, tenir face aux tempêtes boursières et ce phare oui. des, des poulains sur le sud de Bretagne face aux tempêtes. Ah, et puis, euh, je vous félicite. Exactement. Oui, oui. Très belle photo. Et, et un cactus juste à côté pour au contraire résister aux <rire> sécheresses. Là, tous les tous les symboles sont là. Bravo, bien joué. Merci voilà. beaucoup pour ces quelques conseils. Guillaume Pierre, donc, euh, et euh, Nalo de temps en temps régulièrement à nos côtés sur BFM Business et dans Intégral placement.